6 conseils pour bien acheter votre logement Selon une étude Opinion Way, 92% des sondés jugent essentiel ou important d'être propriétaire de son logement. Pour eux, il s'agit d'un placement patrimonial mais aussi d'une garantie d'indépendance et d'un filet de sécurité en cas de coup dur. Cependant, acheter une maison ou un appartement n'est pas une mince affaire. Il y a tellement d'étapes, de tâches et d'exigences à remplir. Si tu veux être propriétaire de ton propre logement mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment t'y prendre, regarde bien cette vidéo. Je vais te donner 6 conseils pour bien acheter ta maison ou ton appartement. Grâce à ces conseils, tu ne vas pas commettre une voire des erreurs coûteuses à court, moyen ou long terme. Je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour bien acheter ton logement dans les meilleures conditions. Alors ne tourne pas autour du pot, voici les 6 conseils que tu dois savoir avant d'acheter ta maison, ou ton appartement. Numéro 1, ne te précipite pas quand un logement te plaît beaucoup. Ce qu'on appelle l'effet coup de cœur. Acheter un logement en se fiant uniquement aux émotions est l'une des erreurs qui peut te coûter cher, voire très, très cher. Si tu tombes amoureux de ta maison, de ton appartement que tu souhaites acheter, tu risques de prendre de très mauvaises décisions. Pour t'aider à comprendre ce que je dis, supposons qu'un matin, tu sois parti visiter un appartement et pendant cette visite, tu t'es rendu compte que c'est exactement ce que tu recherches. C'est spacieux, il y a une belle terrasse, il n'est pas très loin de ton lieu de travail. Tous tes critères ont été réunis, tu es tombé amoureux de ce logement et tu l'as acheté direct. Peu de temps après avoir emménagé, tu te rends compte que ce logement parfait ne l'est en fait pas du tout. Il y a quelques rénovations à faire, tu dois faire face à de gros travaux au niveau de la propriété et le quartier est très calme le matin mais très bruyant la nuit et tu regrettes maintenant de l'avoir acheté. C'est la raison pour laquelle il faut prendre du recul quand tu achètes un logement pour peser le pour et le contre et ne jamais faire de raccourcis sur les éléments indispensables pour prendre ta décision d'achat. Ce qui m'amène au deuxième conseil. Conseil numéro 2, fais des recherches. C'est très important de faire des recherches car si tu achètes une maison ou un appartement sur un coup de tête, tu risques d'avoir des regrets. Il faut voir l'achat d'un logement comme un investissement pour ton avenir, c'est-à-dire un endroit où tu vas passer une partie de ta vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'achète pas une maison simplement pour le plaisir d'être propriétaire, mais également pour pouvoir passer du beau temps dedans, être confort à l'intérieur. Donc, avant d'acheter ton logement, renseigne-toi d'abord. Passe devant ta future maison le matin, le midi, le soir pour voir ce qui se passe dans le quartier. Découvre à quelle distance se trouvent les commerces de proximité ou combien de temps il te faut pour prendre les transports en commun. Et même si tu n'as pas encore d'enfant, fais des recherches sur les écarts. Car cela affecte considérablement la valeur d'un logement. Par exemple, si la maison que tu envisages d'acheter n'est pas très proche des écoles, sa valeur peut être réduite jusqu'à 20%. En fait, c'est dû au ratio offre versus demande. Étonnant, n'est-ce pas Maintenant, sois réaliste. Avant de commencer à chercher une propriété, il faut savoir combien tu peux te permettre. Je ne veux pas parler du maximum que tu peux emprunter, mais qu'est-ce que tu es prêt à payer chaque mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les remboursements de prêts immobiliers ainsi que les coûts associés à la possession d'une maison ont un impact bien plus important sur ton budget mensuel que les paiements d'une location. D'où l'intérêt de planifier ton budget en tenant compte des remboursements de ton prêt immobilier et sans oublier de mettre une somme de côté chaque mois pour l'entretien et les différentes charges qui vont aller avec ton nouveau statut de propriétaire. De cette façon, tu peux t'assurer que ton prêt ne deviendra pas en fait un boulet qui va t'empêcher de vivre ta vie comme tu le souhaites et de pouvoir potentiellement un jour investir dans le locatif. Avant de passer aux trois derniers conseils, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le dès maintenant et n'oublie pas d'activer la cloche. Conseil suivant, négocie selon tes conditions. Pense à l'offre et à la demande. Si tu remarques peu d'intérêt pour la propriété que tu envisages d'acheter ou s'il y a beaucoup de maisons similaires, sache que en, tu vas être en position de force pour négocier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en manière de logement, le prix n'est pas le seul outil de négociation. Tu peux également négocier les délais de la vente selon que tu sois pressé ou non d'emménager. Tu peux même envisager de négocier des travaux à faire ou de racheter certains meubles déjà en place dans la maison. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'achat d'un logement en résidence principale est probablement l'une des plus grandes décisions financières de la vie de beaucoup d'entre nous. Donc la dernière chose à faire est d'acheter simplement parce que tu te sens sous pression. Il faut savoir que par exemple, tu peux toujours te rétracter dans les 10 jours qui suivent ta signature de la promesse de vente sur le notaire. Donc, sois relax. Même si tu as un coup de cœur, prends ton temps. Conseil suivant, prends le temps de détecter tout problème avec la propriété. Une fois que tu as trouvé une propriété qui t'intéresse, tu dois t'assurer qu'elle n'a pas de mauvaises surprises cachées. Vérifie tous les postes de travaux qui pourraient être très douloureux à terme. Vérifie la toiture, la façade, l'état de l'électricité et de la plomberie. Si tu es en copropriété, prends le temps de lire les derniers PV d'Assemblée Générale. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, n'hésite pas à faire appel à des professionnels expérimentés. Tu peux même faire venir un expert immobilier pour identifier si tu as loupé des choses assez grossières. Ton objectif est vraiment d'identifier tout problème susceptible de devenir une réparation très coûteuse. Faire cela va te permettre d'éviter tout conflit, de prendre une décision et d'être en position de force lors de la négociation. Conseil numéro 6, porte également à l'avenir. Aujourd'hui, peut-être que ta préoccupation numéro 1 est de devenir propriétaire de ta résidence principale et que tu n'envisages pas d'autres investissements. Mais ne te ferme pas à certaines opportunités. Fais en sorte de garder une capacité d'emprunt pour faire au moins un premier investissement locatif. Car si dans 6 mois ou 1 an, à force de voir mes vidéos, tu te motives pour passer à l'action, il serait dommage que tu sois refroidi par les banques. Conseil bonus, pense à la revente. Si tu peux te le permettre, oriente-toi vers un bien à problème ou à fort potentiel. Car une fois que tu auras résolu le problème et donné son plein potentiel à ton logement, tu vas pouvoir faire une plus-value très intéressante. Quoi de mieux que de revendre ta résidence principale au bout de quelques années et récupérer l'argent que tu auras payé à la banque avec en bonus une belle plus-value qui, je te le rappelle, est nette d'impôts. Si tu fais une plus-value de 50 000 euros, tu récupères les 50 000 euros directement sur ton compte bancaire. À titre de comparaison, quand tu es chef d'entreprise et que tu veux te sortir une rémunération nette de 50 000 euros, cela va te coûter au minimum 100 000 euros. D'ailleurs, si tout cela te paraît impossible, je t'invite à récupérer ma dernière formation en vidéo offerte où je te montre la méthode que l'on met en place pour faire des investissements rentables et sécurisés. Son lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi et active la cloche de notification. Lâche ton like, mets-nous en commentaire ce que tu en as pensé. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao